Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la crypto-monnaie Arriva. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que le projet Arriva. En un deuxième temps, nous allons voir tout l'écosystème du projet Arriva. En un troisième temps, nous allons voir les principaux avantages de la crypto-monnaie Arriva. Et terminer par les prévisions de prix du jeton Arriva. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Sachez qu'ici nous parlons des crypto-monnaies, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et surtout de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer concernant cette pièce. Le jeton Arriva est une crypto-monnaie qui intervient dans l'industrie des voyages et du tourisme. C'est une plateforme qui a été créée pour éliminer les coûts énormes des transferts d'argent internationaux haut volume dans les transactions de tourisme et de voyage, ce qui représente un énorme avantage pour l'une des industries les plus importantes. L'objectif principal d'Ariva est de promouvoir l'utilisation active d'une seule crypto-monnaie dans l'industrie du tourisme et du voyage. Le jeton Arriva a été conçu pour être la crypto-monnaie touristique du futur proche et qui peut être dépensé en toute sécurité dans tous les pays du monde. Avec cela, Arriva vise à éliminer le besoin de transporter des espèces ou des cartes de débit pour ce type d'opération, ce qui en fait un moyen plus simple d'effectuer des paiements en ligne via des sites web ou par téléphone portable. Arriva est un jeton développé sur la blockchain de Binance et celle d'Ethereum. Le jeton s'échange à l'heure actuelle à 0,3014 centimes. Le jeton Arriva a un total supply de 100 milliards de pièces avec 225 121 holders sur la blockchain de Binance et 349 holders sous la blockchain de Térôme. Le jeton Arriva est négocié à l'heure actuelle sur 30 échangeurs, parmi lesquels on peut citer Gate.io, Yobi Global, Bittrex, LBank, Swap, BitMart, etc. Le système Arriva est composé de trois intégrations de systèmes différentes Arriva World, Arriva Club, et arriva finance arriva world est la première plateforme mondiale de voyage et de tourisme intégrée au crypto monnaie du monde entier arriva club est une nouvelle plateforme de réseautage social permettant à chacun de partager ses expériences sur les industries touristiques connexes et d'être récompensé en crypto monnaie et en troisième position nous avons arriva finance qui est la prochaine génération de passerelles de paiement basées sur la technologie blockchain? L'idée derrière cet écosystème mondial, tout en un, est que les transporteurs d'arrivée utilisent leur crypto-monnaie pendant leurs vacances à leur destination finale. Le plus grand avantage est que les paiements internationaux deviendront plus courants. Le pays a avoir une seule devise mondiale pour les voyages, les vacances, les hôtels qui peut être réservé en utilisant la même devise ARRIVA. Les principaux avantages de la crypto-monnaie ARRIVA Avec ARRIVA, le système de paiement numérique subira ce changement innovant que nous attendions tous car il vise à prendre un virage plus technologique avec la technologie blockchain et les crypto-monnaies, rendant un portail de voyage et de tourisme plus simple et plus pratique, où les utilisateurs de tous dans le monde entier seront en mesure d'effectuer des transactions sur les réseaux touristiques mondiaux et locaux dans un avenir proche. Ainsi, avec le jeton Arriva, il y a une élimination du besoin de transactions swift, compliquées et coûteuses. Les frais de carte de crédit réduits et aucun frais d'échange dans les devises locales Élimine le besoin de transporter plusieurs méthodes de paiement alternatives. Voyages et vacances beaucoup plus abordables ou presque gratuits. Aucune obligation de partager les informations personnelles de carte de crédit ou de compte bancaire. Le jeton arriva n'est pas soumis aux restrictions de limites de transaction fixées par les banques pour les cartes de crédit et de débit lors du paiement ou dans le pays de destination. La feuille de route mise en place par l'équipe est respectée à la lettre jusqu'à aujourd'hui. Pour plus d'informations concernant la feuille de route du projet, rendez-vous sur leur site web. Quelles sont les prévisions du jeton Arriva? Compte tenu de l'état du marché actuel, le prix du jeton va évoluer d'une manière tellement lente. Ainsi, d'ici janvier 2023, le jeton pourra atteindre 0,3014 centimes. Et vers la fin de l'année 2023, c'est-à-dire en décembre, le jeton pourra éliminer un zéro et là, nous pourrions nous retrouver à 0,001$. Avec certaines prévisions poussées, compte tenu de bull run qui aura lieu en 2025, le jeton pourra atteindre 1$ la pièce. Le tourisme et les voyages à l'échelle mondiale représentent une vaste entreprise qui vaut des milliards de dollars. Il existe plusieurs segments de cette activité qui sont promoteurs pour l'avenir. Malgré le fait que cet accord est énorme, il n'est pas pris en charge par un système de paiement contemporain. La plupart des individus utilisent encore des systèmes de paiement traditionnels inefficaces et coûteux, et Arriva est là comme un symbole qui reliera les industries du tourisme et du voyage au monde de la crypto-monnaie. Les solutions d'Arriva permettent aux visiteurs, commerçants, détaillants et autres acteurs de l'industrie, du voyage et du tourisme d'effectuer des transactions plus efficacement, plus rapidement et à moindre coût que les méthodes de paiement traditionnelles. Arifa est la plateforme innovante avec un revirement complet de l'industrie du voyage qui atteindra tous les utilisateurs et voyageurs de l'industrie et fera de ce monde un endroit meilleur. Avec les avantages mentionnés, la société semble avoir des idées claires et un grand avenir latent dans le monde de la finance décentralisée et des crypto-monnaies. Restez à l'écoute car, si les objectifs sont atteints et que cette devise est adoptée dans une industrie comme le tourisme, nous pourrons bientôt voir cette entreprise au sommet. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du jeton Arriva et en quelle année pourra-t-il atteindre un dollar la pièce. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Ciao.